Bonjour tout le monde Reprise des conférences du Forum PHP avec un speaker confiné à Londres. Samuel travaille chez Birdie, une start-up londonienne spécialisée dans la santé. Il est spécialisé en PHP, il est aussi membre des Core Team Symfony et API Platform. Cet après-midi, il va nous parler de BDD, BIAT et de quelques autres outils connectés ensemble qui nous permettent d'avoir une documentation vivante de nos applications. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Samuel Rosé. Samuel, si tu peux me rejoindre. <rire> tous, euh, salut à tous. Salut à tous. Super, de, je vais partager mon écran, je pense que ce sera le plus simple. J'espère que vous avez eu un, un, un déjeuner fantastique et que vous n'êtes pas trop en train de dormir sur votre siège. On va aller super vite, il y a plein, plein, plein de choses à dire euh, sur ce sujet de Living Documentation. Le premier, la première chose, c'est un petit peu un disclaimer, à savoir, euh, d'habitude tous mes talks sont vraiment très orientés euh, techniques. Celui-là en fait, même s'il s'adresse à un public technique, il est, il y a beaucoup, la majorité n'est pas technique en réalité. C'est vraiment à propos de la documentation, comment est-ce qu'on va, quels sont les process, quelles sont les vrais les vrais contraintes avec lesquelles on va, on va jouer. Et ce que j'aimerais, ce que j'ai envie de faire, c'est au moins de vous, de vous donner quelques idées de qu'est-ce qu'une mauvaise documentation, qu'est-ce qu'une bonne documentation, et surtout des choses que vous pouvez prendre vous-même et appliquer dans, votre, dans vos projets quelconques de tous les jours. La majorité de tous les exemples en fait viennent vraiment de mon expérience, des choses que j'ai faites. Mais il y a une inspiration fantastique euh, qui est ce livre de Cyril Martrer, euh qui s'appelle Living Documentation. Je vous le recommande beaucoup. Là, toute la partie théorique que je vais présenter au début, ou une grande partie de la partie théorique, vient un petit peu de ce truc-là. Euh, donc voilà, je vous recommande vraiment, vraiment ce, ce livre-là. Euh, je vais vous le recommander à la fin si jamais ça vous intéresse. Donc, de quelle documentation est-ce qu'on parle en fait? Euh, il y a deux types de documentation, la documentation interne, où vraiment les clients de cette documentation, ceux pour qui vous écrivez ça, écrivez, vous dessinez, peu importe, sont en fait l'équipe qui travaille sur ce, sur ce, sur ce projet. L'idée, c'est d'expliquer quels sont les concepts que vous utilisez, quelles sont les décisions que vous avez prises jusque là, quelle est l'architecture, comment est-ce que, est que le produit fonctionne, mais pas vraiment comment l'utiliser. Et bien sûr, la deuxième partie, qui est en fait, l'audience, donc la, la, la documentation externe où l'audience est vraiment l'utilisateur final. Et c'est vraiment un petit peu comment utiliser. C'est vraiment pour vous de comment est-ce qu'on utilise le produit et un petit peu quand même de comment est-ce qu'il fonctionne. On va vraiment se focaliser sur la documentation interne. Donc en fait, pourquoi est-ce que c'est utile euh, la raison principale c'est que ça nous permet de réduire le temps qu'on perd, et on en perd beaucoup, euh, dépend, ça dépend du projet etc, mais c'est l'idée principale, la vraie valeur ajoutée d'une documentation c'est ce temps perdu, par des ingénieurs mais, ou des développeurs ou par d'autres gens en fait. Et il euh, y a trois aspects, trois aspects principaux. En fait, le premier, c'est, ça va nous permettre de réduire la, la, la tech debt en fait. Euh, et là, c'est vraiment la documentation très technique. En fait, la majorité du temps, la tech debt vient de mine de rien du fait que les développeurs ou certains développeurs ou tous n'ont pas n'ont pas assez de contexte, soit pas assez de contexte dans le dans dans l'application ou le microservice qu'ils sont en train de développer, ou du contexte de l'architecture générale, ou en fait du contexte de euh, des clients comment est-ce que les clients l'utilisent, de l'industrie comment quelles sont les choses importantes de l'industrie. Il y a donc je vais vous pointer à plein de références pendant ce talk là. La première référence, il y aura tous les liens à la fin du, du notre slide deck. C'est un papier de recherche et en fait ce qu'ils ont montré c'est que le, le fait d'avoir une documentation inexistante ou en fait qui n'est plus du tout plus du tout à jour, c'est le facteur le plus important dans le coût de maintenance d'un produit et donc en fait on peut vraiment réduire euh, en ayant une documentation on peut réduire cette technical depth en faisant en sorte qu'on ait beaucoup moins, de, euh, beaucoup moins de besoin de maintenance en réalité la deuxième raison aussi très technique qui est vraiment, vraiment liée au à euh, une équipe de développement, c'est quand on a de nouveaux ingénieurs qui arrivent en place. En fait, quand on a une, une, une, une entreprise qui grossit, qui fonctionne bien, on, on a parfois plusieurs ingénieurs ou plusieurs développeurs qui arrivent euh, tous les, toutes les semaines ou tous les jours. Euh, et en fait, il faut vraiment augmenter, il enfin, faut, les, faut les mettre euh, au courant de ce qui s'est passé. Et on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Euh, avoir une documentation très claire qui leur permette d'être onboardé en une semaine, deux semaines, et d'avoir une idée concrète de comment est-ce que toute leur leur la pièce sur laquelle ils travaillent fonctionne dans le reste de l'écosystème de l'entreprise, des clients euh, est super, super importante parce que ça nous permet de ne pas attendre un mois avant de, de, de avant de, de de vouloir avoir une vraie des vraies pull requests etc qui sont intéressantes sur des vraies grosses fonctionnalités. Et surtout, ça permet de, de faire en sorte que tout le temps entre guillemets perdu la communication entre personnes n'est jamais perdue, mais entre guillemets perdue entre toutes les, les, les, les codes reviews qui vont être faites sur des choses en fait tout bêtes parce que la personne n'a pas le contexte. Tout ce temps-là va être totalement, totalement enlevé quoi. Et euh, deuxième papier de recherche là-dessus, euh, la version courte, c'est que l'on est extrêmement mauvais à euh, de manière générale. À, a priori, donc dans leur recherche c'est que ça s'améliore un petit peu, mais on est très mauvais à donner du contexte de pourquoi est-ce qu'on est là. Et qu'est-ce qui s'est passé jusque juste là est quel est qu'est-ce qu qui, qu'est-ce qui est autour de ce bout de code, euh, bout de code étant une partie du produit hein, euh, quand les gens arrivent dans un, dans un projet Et c'est un coût énorme en termes de rétention, en termes de de, de temps perdu par l'équipe. Et le troisième qui est super intéressant, le troisième vraiment aspect pour moi, en tout cas dans lequel euh, la documentation elle, c'est les conversations. Deux, deux deux choses dans ces conversations. La première chose c'est qu Qu'est-ce qu que tu veux dire par « compte » C'est toutes cette, toute cette, toute ces, ces incompréhensions subtiles de langage euh, qui nous coûtent énormément d'incompréhension de, de, de, bah, de et donc du coup, euh, de, de, de pas du tout égal et donc en fait de, de, de recréer du travail après, quoi, si ça fait du sens. L'idée d'une documentation, c'est que ça va nous permettre, petit à petit, en itérant là-dessus, ça va nous permettre d'avoir un langage commun dans DDD, d'autres trucs, ça, ça s'appelle le ubiquitous language, mais l'idée, c'est que tout le monde utilise les mêmes mots, et sait exactement quel mot veut dire quoi. Donc, c'est la première partie. Donc, euh, quand euh, c'est un petit peu... Euh... Voilà, qu'est-ce que ça veut dire Compte, euh, est-ce que c'est le compte bancaire Est-ce que c'est le compte utilisateur Ça, c'est perdre du temps pour tout le monde, en fait. Et la documentation aide là-dessus, parce qu'elle nous permet, soit uniquement en interne de l'équipe, d'avoir d'utiliser au moins les mêmes mots, puisqu'on est obligé d'écrire un contexte en utilisant ça, et que nos clients, internes ou externes, utilisent, vont utiliser les mêmes mots, parce qu'ils ont vu ça dans la documentation, puisqu'ils ont compris. Et au moins, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Et la deuxième partie, c'est vraiment réduire les, les conversations inutiles, en fait, parce que l'information est vraiment très est accessible. Donc, ça va être inutile entre ingénieurs, hein, tiens, comment est-ce que j'envoie des, des notifications déjà, des emails Ah bah oui, mais il y, y a ce, ce module-là qu qui fait ça, ou pour les SMS, c'est pareil. Ou bien, euh, entre produits et ingénieurs, entre sales, commerciaux, et, commerciaux et, et produits, tout un tas de choses comme ça. Est-ce que ce champ-là, il est synchronisé Quand on a la synchronisation avec, euh, avec Intercom, est-ce que c'est Est-ce synchronisé est -ce que, voilà, tout un tas de trucs comme ça qui en fait nous <rire> font perdre énormément de temps. La documentation va nous aider beaucoup. Et ça, ça s'applique surtout quand un projet grandit en temps. Donc les premiers mois, en général, on ne voit pas ce problème-là. Mais après un an, on a vraiment, on, on, on perd de manière totalement euh, ponctuelle beaucoup de temps. Tu vois. Et là, c'est un petit rappel, vous avez probablement déjà vu ce, ce, ce, ce diagramme ou ce dessin, ou un équivalent de ce dessin, ça s'appelle, grosso modo, le, le coût de traduction, le coût de traduction entre personnes. Euh, donc, vous voyez, chaque dessin, c'est comment le, le problème que le, que le client avait expliqué, ensuite, c'est comment est-ce que le product manager l'a compris, ensuite, bah, comment est-ce que le billet a créé des, des, des, des scénarios, n'importe quoi, comment le programmeur l'a écrit, en fait, ce que le client vraiment il avait besoin. Quoi. Et en fait, ce coût de traduction est peut être énorme. Et en fait, avoir une documentation, avoir cette, cette capacité de parler les mêmes, mêmes mots euh, et d'être clair sur, des, sur, des, sur qu ce qui se passe dans notre produit est super important. Donc voilà, ça a l'air génial hein, la documentation, donc en fait, c'est quoi le problème Alors En fait, il y a quand même, il y a, il y a quelques problèmes principaux, trois problèmes principaux dans, dans les documentations, entre guillemets, pas, pas actuelles, mais entre guillemets, traditionnelles. C'est que ce qu'on qu documente est très, très, très, très, très peu clair. Parce qu'en général, quand on va lire une documentation, on va avoir soit pas assez d'informations, soit beaucoup trop. Et c'est souvent beaucoup trop, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être été payé pour écrire ce fichier de documentation. Et en fait, euh, bah ça ne nous intéresse pas trop d'avoir tout ce résumé de tous ces différents concepts et toutes ces choses. Alors, tout, nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qui se passe quand euh, l'utilisateur euh, est enregistré, en fait. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a eu un, un, un, un sondage il n'y a pas très longtemps pour, pour plein, de, enfin, plein de développeurs. Et, et la question était, quelle est votre meilleure documentation dans le domaine de, de, de, de l'informatique ou du développement Et la réponse principale était Stack Overflow, alors que ce n'est pas du tout une documentation. Mais en fait, ça montre de manière très intéressante qu'il y a plusieurs types de documentation. aussi Et c'est que Stack Overflow, pour nous, c'est fantastique, mais je l'utilise probablement 12 fois par jour. Euh, une fois par heure, hein. et, euh, et l'idée c'est que bah, comme est, on est capable de poser une question concrète, on a uniquement accès à ça et pas tout le reste, euh, c'est vraiment très utile. Deuxième problème que vous avez sûrement tous vu, c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, qui est pas à jour, une documentation pas à jour, et ça, euh, ça permet si une documentation n'est pas à jour, et qu que le, la personne qui lit se rendent compte, la confiance dans la documentation est totalement dégradée, et donc, du coup, la, la documentation devient en fait totalement inutile, qu'en fait, elle va demander au product manager ou au développeur plutôt que de, de lire ce truc. -là. Et donc, tous les efforts mis sont inutiles après quelques mois, puisque la, la documentation qui a été créée n'est plus, euh, plus à jour. Et puis surtout, c'est vrai, vrai qu'on a cette expression, hein, RTFM, euh, Read the Fucking Manual, et la raison pour laquelle euh, ça commence probablement par ces trois lettres, c'est qu'en vrai, il y a plein de documentation. Qu'est-ce que c'est chiant de lire, effectivement. Et il y a moyen de faire autrement. Et il y a quelques exemples que je vais vous montrer qui sont vraiment... qui sont, vraiment, bah, qui sont Donc, la Living Documentation. Dans ce, dans ce livre-là, euh, il y a quatre principes. Je très rapidement après avoir passé d'exemples concrets. Mais quatre, quatre principes, c'est que la Living Documentation doit être reliable. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin. Elle est toujours à jour. Période. Low effort, à savoir, pour la lire, ça doit être extrêmement simple. Et encore plus important, pour la maintenir, ça doit être extrêmement, extrêmement simple. Vraiment pas d'effort, quasiment pas d'effort. Collaborative, l'idée ici, c'est qu'en fait, les communications entre personnes, la communication entre euh, commerciaux, ingénieurs, produits, ingénieurs, en fait, elle est super importante pour des choses qui sont nouvelles, où on n'a pas clarifié quelque chose, des choses nouvelles. C'est super bien. Vous avez de la même conversation. Deux fois, trois fois, trois fois, vous des stops, et vous passez à la deuxième partie qui est on sédimente, à savoir, on va, là du coup, ça vaut le coup, ça fait trois fois que j'ai répète la même chose, je vais l'écrire quelque part. Alors ça peut être des slides comme ça, mais ça peut être aussi euh, voilà, un document, ça peut être un graphe, peu importe. Mais l'idée c'est ça, ne documentez pas des trucs qui sont en fait que quelqu'un va vous demander une seule fois. Et l'idée, c'est que la, le, la collaboration, ce n'est pas une personne qui va l'écrire dans son coin, mais c'est vraiment tout le monde. Enfin, la documentation, pardon. Tout le monde y contribue et tout le monde est capable de, de, de l'améliorer. Et tout le monde voit l'améliorer. Et Insightful, c'est un petit peu ce que je disais avant, mais c'est que bon, bah, le fait qu'il faut cliquer dans la barre de recherche pour faire une recherche, on s'en fout, en vrai. Ce qui est vraiment intéressant, c'est. OK, quelles sont les, les décisions vraiment explicites qu'on a faites pour, pour, dans ce produit-là En fait, on ne supporte pas ça et ça. On le sait, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou bien, quelles sont les choses où on sait qu'ils ne sont pas très bien Ou les vrais, les vrais avantages Là, ça fonctionne très très bien en ce cas-là. Là, là, on sait que bon, ça ne fonctionne pas très bien, mais, mais ce n'est pas grave parce qu'on a fait cette décision explicite. Ou les choses qui ne sont pas, pas connues. Il voilà, y a tout un tas de choses qui ne sont pas capturées dans les, dans les, dans les documentations classiques. Ou Là, l'idée, c'est de dire mettons des choses qui en fait, vont vraiment, vraiment être utiles à celui qui lit cette documentation. Et alors pour, résoudre, pour répondre à ce problème, premier problème, qu'est-ce qu'on veut documenter En fait, il y a ce concept de deux types d'informations ou, de, ou de, de knowledge. Il y a le, le knowledge générique, par exemple, comment est-ce qu'une application, une application Symfony fonctionne Comment lancer, faire une requête SQL Qu'est-ce que Kafka on utilise GitHub, etc. Et puis il y a le, le knowledge spécifique. à propos de votre architecture, architecture, pardon. Les décisions, euh, les détails de votre industrie. Euh, qui sont les, euh, qui sont les, les, les principaux euh, personnes qui peuvent dans l'entreprise qui peuvent vous aider d'un point de vue produit, tout ce genre de, ce genre de choses. Ça c'est le knowledge spécifique. La version courte, c'est que vous ne vous focalisez uniquement sur le, la documentation de knowledge spécifique. Tout ce qui est générique knowledge, y compris tout ce qu'on voit beaucoup dans les readme à savoir, tiens, voilà, comment est-ce qu'on démarre l'application euh, Symfony, ou est-ce que, voilà, est que vous, comment on démarre Docker Compose, machin. L'idée, c'est que tout ça, en fait, on s'en fout. Vous mettez, vous savez, une application Docker Compose, un lien vers une autre documentation que quelqu'un a écrit maintient, où il y aura tout un tas de troubleshooting sur Docker, ça vous suffit. Ne refaites pas ça. Euh, c'est un exemple, mais c'est ça l'idée. Euh, et puis tout ce qui est, par exemple, je sais pas, je vais lancer des migrations, je vais lancer des fixtures et tout, bah, faites en sorte essayez de, de, aussi de ne pas avoir besoin de documentation. Euh, c'est ça l'idée aussi de Diving Documentation, c'est qu'il y en a beaucoup qui va être directement soit intégrés dans votre produit. Et votre produit peut être votre tech. Donc en fait, quand vous démarrez votre application, bah, peut-être que votre, euh, votre app elle va vous dire ah, bah, pas, je vois qu'il n'y a pas de fixtures, euh, clique ici ou appuyez entrer pour les mettre. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas besoin de forcer quelqu'un à lire un readme pour savoir quelle commande lancer. C'est ça l'idée. Voilà ce que vous devriez documenter. Et comment est-ce qu'on a freshness, à savoir que ce soit reliable Et bien là, le concept qui est vachement intéressant, je pense que c'est l'essence de tout stock d'ailleurs. C'est juste, le concept, c'est que le knowledge already existe. à ça va, vous avez quelque chose qui s'appelle le authoritative source of truth. Voilà, source of knowledge. L'idée c'est qu'il faut que vous identifiez pour n'importe quoi, donc ça peut être par exemple... Euh, quels sont les, les concepts que vous avez dans votre, dans votre produit, les différents utilisateurs, un compte, un machin, euh, qu'est-ce qu qui se passe quand un utilisateur est enregistré. Il faut que vous essayiez essayé d'identifier l'autoritative source. Typiquement, dans la majorité des cas, en fait, ça va quand même être votre, votre code source. Bah oui, parce que en fait, vous avez déjà toutes les classes et toutes vos entités. Euh, c'est là c'est vous avez votre concept, quoi. Ici. ou bien ce qui se passe dans je prends l'exemple technique mais ce qui se passe dans, après que l'utilisateur soit enregistré ben en fait vous avez hypothétiquement tous vos listeners en fait dans, dans Symfony si vous utilisez Symfony mais ça marche la même chose avec plein d'autres applications dis ça parce que je suis un peu biaisé par Symfony mais si vous, vous pouvez utiliser le bin console euh, debug euh, event dispatcher et pas vous avez tous les événements quels sont les listeners et vous pouvez identifier votre événement de, de quelqu'un qui s'est écrit bref ça c'est l'autorité de source ce qui est important, c'est que ce n'est pas toujours votre code. Ça peut aussi être votre base de données, là, ou une liste de catégories, de, je ne sais pas quoi, ça peut être une base de données. Ça peut être un document qui est maintenu et géré par des gens produits, ou je ne sais pas si vous avez des gens qui, qui, qui vont gérer en fait, des paramètres d'un modèle de machine learning, bah, ça va être ailleurs. L'idée, c'est que vous, vous identifiez cette source, et il n'y en a qu'une seule. Et le contrat qu'on a, on ne duplique, duplique rien. C'est notre contrat principal. Juste ce qu'on fait, plutôt, c'est qu'on fait un process automat, automatisé, le, si possible, qui extrait, transforme et augmente la of Source of Knowledge. Typiquement, si vous voulez documenter quest ce qui se passe après qu'un utilisateur euh, s'enregistre, et eh vous allez faire une combinaison de je vais euh, exporter le debug dispatcher, je vais identifier ce qui se passe tous les listeners de cet événement-là, et je vais probablement donc, extraire ça, mettre ça en HTML, et probablement augmenter, soit via les commentaires de, qui sont sur chaque listener, soit par, en fait, euh, un, un fichier Markdown manuel qui a été manuellement euh, ajouté un tout petit peu de contexte, euh, des intégrations extérieures, etc., etc. Et donc, vous faites ce process automatisé. C'est un petit peu un petit investissement au début, sauf que du coup, vous êtes garanti que tout ça, c'est le reliable. Et le seul caveat, c'est que des fois, on ne peut vraiment pas, euh, pas automatiser, on verra ça un tout petit peu plus, plus tard, Et il y a cette idée de reconciliation mechanisms. Donc au moins, si vous dupliquez, vous avez un truc au milieu qui valide que les deux duplications soient toujours à jour. Alors, c'était la partie théorique, un petit peu de qu'est-ce qu'elle est qu l'idée, quels sont les concepts. Euh, maintenant, on va passer sur les exemples. Je vais rapide, parce que 11 exemples, en fait, c'est beaucoup. Et on va passer de, de, de, de, de très technique à moins technique, de très orienté, documentation pour développeurs à plus, à un petit peu tout le monde dans une entreprise. Euh, et aussi, les exemples sont dans un ordre qui fait que si vous voulez l'implémenter, un petit peu implémenter ces principes et ces choses dans, votre, dans vos projets, je vous recommande d'utiliser l'ordre le dans lequel je présente ces exemples-là. Ce n'est pas forcément obligé du tout, mais c'est une bonne idée. Donc le premier, le premier c'est que ben, vous connaissez ça tous, les hein, sites de commit. Commit, ben c'est juste quelques changements de code, et puis, c'est super simple, en fait. Enfin, c'est juste un titre et une description. C'est tout. Et en fait, on peut faire des choses de fou. Parce que rien que ça, c'est une documentation géniale. Par exemple, ça, c'est un bout de code dans Symfony, euh, un bout de code dans votre code, quoi, en fait. Et vous pouvez faire cette chose qui s'appelle git blame ou euh, annotate, pour que ce soit un petit peu moins agressif. Et vous pouvez, en fait, ben, du coup, ça, essayer de voir tout simplement tiens, ok, je sais qui est-ce qui a changé cette ligne, et je sais pourquoi. Je sais pourquoi, quand le titre des, des commits sont au fond du sens, quand ils décrivent le pourquoi. Petite parenthèse, une très bonne documentation, c'est des bons messages commits, donc euh, fixe ou code review, je ne sais pas quoi, ça, faut oublier. Et les, les messages de commits qui décrivent euh, qu ce qui a été fait, tiens, j'ai ajouté un test, j'ai ajouté une variable, en fait, on s'en fout un peu aussi, parce qu'on le voit dans le code. Par contre, ce qui décrit pourquoi pourquoi est-ce qu'on est qu a fait quelque chose C'est ça qui est vraiment intéressant. Et là, on a déjà un truc fou. Quoi. On a déjà un contexte, quand on est dans le, de, de, de, dans le principe de la maintenance, Là, on voit déjà qu'il y a beaucoup de choses que, qui, qui peuvent... C'est beaucoup plus facile pour nous d'accéder à l'information de pourquoi est-ce que quelque chose a changé. Ce que fait Symfony, mais ce que fait aussi plein d'autres boîtes, on fait ça comme ça à Birdie, Mais c'est qu'en fait, quand on merge, bon, déjà on squash tout, on utilise le titre qui est en fait le titre de la pull request qui est un petit peu chiant il faut que ça fasse du sens même à des gens non techniques et dans la description en fait on met toute la, toute la, la description dans oh le description du commit on met toute la, la, la pull request en fait, on met le contenu de la pull request et du coup ça nous permet de quand on, clique sur nos, nos, quand on explore le code et qu'on clique là dessus on voit directement tiens la version encore plus euh, bien expliquée de pourquoi est-ce que euh, quel contexte autour de ce, de ce changement et euh, bon, là, c'est le GitHub, mais ça peut être n'importe quoi. On peut cliquer, et puis retourner à la pull request et essayer de voir tout ce qui, toutes les discussions. Et c'est vraiment une documentation fantastique. En plus de ça, on est capable aussi... Donc, il y a un truc qui s'appelle le « conventional commits ». On est capable de dire, si on se force juste à préfixer le titre, ou le, ouais, le titre des commits par « fit, fix ou improvement », on est capable automatiquement de définir si c'est une feature, si c'est un bug fixe ou si c'est quelque chose, juste un petit peu un improvement ou un petit peu de CI ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant avec cette information-là, c'est que ça permet deux choses. Ça permet déjà de générer, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est émergé, on est capable de voir est-ce que c'est euh, quelle, est quelle est la version qui doit être associée à ça. Donc il vous êtes. Vous pouvez automatiser la, la gestion des versions, à savoir que, bah, oui, si c'est une feature, bah, en fait, on va upgrader la mineure. Si c'est une feature et que c'est marqué Breaking Change, il y a aussi une façon de le faire, bah, tiens, on va upgrader la majeure, etc., etc., etc. Juste en mettant un tout petit peu de structure sur ces commits Et en fait, l'avantage après, c'est que bah, vous avez une documentation qui est en fait relativement, vraiment fantastique, euh, qui est votre changelog. Vous êtes capable de savoir exactement quel type de, quelle chose. Et si le titre du commit est clair pour des gens non techniques, bah vous savez quel fixe, quel fixe est passé, quelle est la nouvelle feature, quand est-ce que ça a été release, quand est-ce que ça a été émergé. Vous pouvez traquer les commits dans les différentes branches, vous avez des branches pour tels environnements, et vous pouvez savoir quelle chose et dans, quel dans quel environnement, de manière totalement automatisée. Et ça, c'est fantastique. Donc voilà, l'idée, c'est qu'avec un petit peu d'hygiène sur les commits, on peut répondre beaucoup de... UTF question, et on peut autogénérer des logs, enfin des, des change logs, faire le versioning automatique, etc. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, bah, du coup, vous n'avez plus besoin de documenter comment grider des versions, vous n'avez plus besoin de documenter de manière manuelle qu quels sont les trucs qu'on a release, tout ça, c'est automatisé. Et c'est ça l'idée, c'est que vous prenez les sources of truth, et vous, vous faites un tout petit peu de code pour automatiser ce truc-là. Et petite parenthèse sur les commits, on peut avoir beaucoup, beaucoup plus de choses sur les commits. Typiquement, il y a des boîtes, et je l'ai fait avant, et il y a des boîtes que, qui font ça, mais qui sont, bah tiens, on veut vraiment savoir euh, que, dans quelle partie de, de notre application on a la majorité des bugs. Donc on a l'option 1, c'est de regarder dans Jira, avoir euh, quelqu'un qui passe la journée en Jira, regarder tous les bugs, essayer de comprendre, euh, c'est peut-être votre agile coach, peu importe. Ou bien on a l'option 2, on met un petit peu d'engineering effort là-dessus, mais en fait, on va chercher tous les commits qui commence par fixe, et on va regarder par chaque euh, le, chaque fichier changé, dans quel module c'est. Et en fait, on n'a pas forcément, parce que ça peut toucher d'autres trucs, mais on a une idée vraiment quasiment aussi précise, si ce n'est plus, que de grosso modo, regarder les tickets Jira, de quels sont les endroits dans lesquels on a le plus de bugs. Et ça peut, ça peut du coup, créer des conversations super intéressantes de, oui, il faut vraiment qu'on fasse du refactoring. Bref, commit, c'est génial, bien utilisé code comments euh, sont aussi super intéressants de, comme une documentation. Euh, je ne parle pas de ceux-là, je ne parle pas de ceux qui disent « Tiens, j'appelle une fonction, tiens, je déclare une variable. Je » je, je parle plus de ceux qui ne décrivent pas le code, mais qui décrivent le pourquoi ou comment l'utiliser. Ça, c'est un exemple. Euh, Ryan Weaver, qui, qui, qui, qui fait beaucoup de, contribu de contributions open source et qui fait SymfonyCast, etc., m'a euh, créé ce, ce fichier de cette classe-là. C'est fantastique. En fait, on a ce multiplier retry strategy. Quand on voit ça, bon, on se dit « Bon, déjà on le premier nom, mais surtout, ça ne peut pas dire grand-chose. Et là, ce qu'il fait, c'est que dans le code directement, il dit, bah, tiens, c'est soit Constant ou Exponential, which way it is. Ah, ça fait plus de sens. Et après, il donne deux exemples, tiens, avec ces deux paramètres que tu peux utiliser, voilà exactement ce que ça fait. C'est génial, c'est beaucoup beaucoup mieux que d'avoir la théorie de quels sont les paramètres, quelles sont l'idée de Exponential back-off, etc. Voilà l'exemple, et voilà ce qui se passe. Génial. Le problème, c'est que c'est un petit peu dur de mesurer le... Retour retourne sur investissement des, des bons commentaires. Je parlais de la maintenance, il y a une j'ai encore oublié de mettre le numéro, mais tout ça c'est dans une référence à la fin des slides. Mais En, en moyenne, 50% du temps passé en, sur les, des questions de maintenance, en fait, sont essayer de, de comprendre, 50%, essayer de comprendre pourquoi, quelle est la raison d'un changement précédent. Si vous êtes capable de faire en sorte que ce soit beaucoup plus clair, d'essayer de comprendre pourquoi, avec juste ces comme bons commentaires au bon endroit euh, et surtout les commits qui sont bien structurés, vous pouvez hypothétiquement réduire de 50% le temps perdu à faire de la maintenance, corriger des bugs, etc. C'est énorme. Les tests. Bah, les tests, c'est à peu près pareil. Euh, je ne parle pas de la valeur ajoutée sur la maintenance parce que ça, c'est indéniable et il y a plein d'autres trucs pour ça. Mais je parle vraiment autant que de documentation. Là, c'est un exemple de, nous, on fait, euh, on fait beaucoup de... de, de de JavaScript, etc. Euh, on a aussi quelques data scientists qui font du Python. Là, c'était un truc très, très, très obscur. Où il fallait des ingénieurs qui revoient ça. On en a un qui dit, bah, en fait, j'ai rien pigé, parce que c'était super algorithmique et tout. Par contre, les tests, bah, ça fait carrément du sens. Parce que je peux lire le test, et en fait, je comprends vraiment ce qui se passe. Parce que c'est écrit d'une fa façon qui est un petit peu compréhensible par un humain, et ce n'est pas du euh, substring du machin, de je ne sais pas quoi. Et c'est vachement bien. En PHP, il y a ce truc-là qui est un bah, PHP spec, euh, qui probablement certains d'entre vous utilisent. C'est ça l'idée quand même. L'idée, c'est de... de ça, ça force déjà des, des fonctions qui commencent de test, qui commencent par hit underscore. ça euh, nous force de hit do something. L'idée, c'est de décrire vraiment le, le, le behavior, de, de, le comportement d'un objet. Euh, et ça crée des documentations fantastiques. Donc ça, c'est intéressant comme un test vraiment très, très unitaire. Et après, forcément, il que faut, que faut que je parle de BDD ce qui est en fait probablement le, la meilleure façon de faire des tests de mon point de vue, euh, quand vous, sauf dans certains cas particuliers des tests unitaires et tout. BDD Scenarios, la parenthèse BDD, ce n'est pas du tout un talk de BDD. Je me suis, me suis vraiment dit, est-ce que je focus là-dessus En fait, je vous montre plein d'autres exemples de living documentation. j'ai pris l'option 2, mais BDD, euh, très rapidement, c'est un process qui... L'idée, c'est que ça encourage la communication. Avec les conversations entre les te personnes techniques et non techniques. Cette histoire de Free Amigos, de, de Quality produit, Engineering, etc. Mais l'idée, c'est vraiment communication, collaboration entre les personnes techniques et non techniques. Et surtout, ensuite, comment il structure un petit peu ce process, structure comment est-ce que la dis discussion se passe Elle se passe avec des exemples concrets, pour que tout le monde, avec ses exemples concrets, soit sur la même page, grosso modo. Donc ça, c'est le process. Et il y a un outil, dans BDD, qui sont les BDD scénarios. Et l'idée, c'est quoi C'est qu'on va, va en fait sérialiser les conversations dans un format écrit via des exemples, donc, donc des scénarios qui décrivent des exemples concrets, dans un format qui est euh, lisible par une machine et surtout par un humain. Et ce qui va nous permettre de faire, c'est que du coup, ces scénarios deviennent des tests. Pourquoi Parce qu'en fait, la machine va être capable de lire chaque scénario et euh, chaque, ce qui s'appelle step, donc chaque ligne, given when ben, je vais vous montrer un exemple après, chaque ligne est exécutée en tant que test. Donc C'est comme si vous faisiez un PHP unit, euh, test quelque chose, quelque chose. Chaque ligne va avoir une, un bout de code derrière qui va en fait, tester votre application. Ce qui est super, c'est que c'est lisible par les humains et les machines. Ça, je vous ai parlé au tout début, c'est un exemple très très clair de knowledge reconciliation. Typiquement, vous avez du code, qui, c'est la source of truth, hein, en fait, qu'est-ce qui se passe quand euh, l'utilisateur euh, s'enregistre, par exemple je prends le même exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Mais vous avez le code qui fait quelque chose, et vous avez ces BDD scenarios. Et en fait, les scénarios, c'est vraiment, la, vraiment la, la conclusion de toutes vos discussions, et c'est en plus vos trucs de test. Par contre, vous ne pouvez, pouvez pas vraiment faire une traduction entre les deux, et les deux sont super intéressants. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un reconciliation, et c'est ce principe de lancer les tests. C'est que si ça match, à savoir bah, tous les tests fonctionnent, Super, au Green. Sinon, et bah, ça, ça fait un test. Mais de te fail un test, c'est juste une alerte qui fait que bah, ces deux documentations, mon code qui documente pour l'ordinateur, et, euh, et mes scénarios qui documentent pour euh, les humains, euh, ouais ils sont effectivement alignés entre eux. Ou pas. C'est ça le principe de reconciliation. Et, euh, et vraiment, ces BD scénarios, j'insiste, j'ai déjà fait une conférence là-dessus, il y en a plein d'autres qui sont fantastiques. mais... Ils peuvent vraiment transformer la façon dont vous travaillez parce que ça devient, ces scénarios deviennent un, un artefact super utile pour savoir exactement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment, quels sont les, les exemples. Vous pouvez vraiment, à vos, au lieu d'avoir une discussion d'une de demi-heure sur un tableau, on en tiens, hypothétiquement, voilà les règles, les machins, les trucs, en fait, vous pouvez faire 10 minutes, voilà tous les exemples exacts, concrets qui se passent. Est-ce qu'on est d'accord Est-ce qu'on n'est pas d'accord On est d'accord, super, on vient, on vient de... On vient de sauver 20 minutes. Et en plus, on peut partager ces exemples concrets avec le client. Il va nous dire oui, non, il va y rajouter un nouvel, un nouvel exemple. Fantastique. Un exemple de, de scénario BDD, c'est ça. En fait, hein. bon, bah, c'est un scénario qui a un nom. On peut mettre une petite description, un peu plus de contexte si on a besoin. Et puis, given when when à chaque fois, quand je vous ai, quand je vous ai montré. Un, un exemple concret. Hein. Donc, là, c'est une visite qui a été euh, schedule pour telle telle personne, etc. etc. Voilà. Je veux que ça soit chargé... Euh, Temps pour cette période de, de billing, c'est sur le truc de billing période, faut que ça soit chargé sans temps, etc. Vraiment des exemples concrets. Et la reconciliation, c'est, donc ça c'est un, un fichier, c'est une partie, une fonction d'un fichier BIAT, donc un context file, qui fait que chaque, chaque ligne, then, un peu comme ça, là, qui en fait a cette structure-là de json non, non, non, non, je vous note bien un petit swing. bon là c'est pas très métier d'ailleurs, j'ai peut-être pas le meilleur exemple, j'ai pris ça de la de code-based API platform, parce qu'on a dit ça aussi, mais parce que c'est c'est bon là, en fait c'est probablement vrai, parce que le produit ici est vraiment très, très technique, mais bon, n'utilisez pas des trucs comme ça dans votre produit, qui est vraiment très cu customer facing, euh, mais voilà, n'importe quoi qui est à ce truc là, bah, vous avez euh, le, la valeur de ce qui est dans le code, euh, dans le scénario, et puis vous faites vos, euh, vos asserts, etc. etc. Dans, ce, dans ces fichiers, c'est tout. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque ce scénario, euh, en fait, il est dans un feature file, dans un, fichier, dans un fichier de feature. Et le fichier de feature, en fait, il peut avoir beaucoup plus que juste les scénarios. Il va avoir un background, à savoir, voilà le contexte dans lequel on exécute tous ces scénarios. Et surtout, il y aura toute une description. Là, c'est une documentation intéressante de quelles sont les questions, qu'est-ce qu qu'on essaie de résoudre. Et une, une citation super de ce livre, Living Documentation, c'est euh, c'est que la majorité des, des équipes commencent à utiliser BDD pour faire de grosso modo des, ten, des, des tests end-to-end. Given ben, ben, voilà, test into one. Et en fait, il, il réalise que la, le bénéfice majeur, ça n'est pas les tests automatisés, c'est en fait le fait que ça favorise les conversations, ça fait en sorte que ça nous permet d'enregistrer de, les conversations manière très très concret, dans des exemples concret, et que ça nous permet d'avoir un résultat qui est une documentation vivante. Pourquoi vivante Parce que en fait, ces scénarios changent tout le temps, les tests changent tout le temps, en fonction de, à fur et à mesure qu'on qu apprend. Quoi. Un autre exemple, 5, 5 sur 11, on va accélérer un tout petit peu, ADRs, ou bien architecture decision record. Qu'est-ce que c'est en fait, C'est un document, qui, un document texte, qui a trois sections, context, decision, consequences. Je vous ai mis un lien aussi en référence de vraiment beaucoup plus de contexte, mais l'idée c'est que vous avez une décision technique qui va être enregistrée dans ce document. Nous, ce qu'on fait, et la majorité des gens que j'ai vu utiliser ça font, c'est que c'est en fait un document markdown qui est dans une pull request. Et ce qui est super bien, c'est que du coup, euh, tout le monde challenge, tous les développeurs, on a tout un process de code review sur ces décisions techniques. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant ben, En fait, ça force. Vous-même, qui deviez, devenez auteur de ces ideas, ça nous, ça, ça, nous, ça, ça nous permet de vraiment se challenger en Comment on écrit le contexte et les conséquences Un petit peu cette théorie qui s'appelle la rubber duck théorie, en fait, quand vous avez un problème, il suffit juste d'avoir un petit canard sur le côté de la table et de lui, dire, de lui expliquer le problème. Et puis, en fait, un canard, c'est mieux que quelqu'un d'autre, parce qu'au moins, vous ne perdez pas trop son temps, <rire> au moins au début. Mais du coup, et le canard, et en fait, en lui disant, bah, vous avez compris qu'effectivement, ah, c'est peut-être pas la bonne solution parce qu'il y a telle et telle conséquence, ou tiens, j'ai trouvé la, une meilleure option. C'est upfront thinking, d'essayer de vraiment expliciter pour quel contexte une décision et quelles sont les conséquences. Fantastique pour ça. Ça me permet d'ouvrir vraiment plein d'avenues. De, plein de, et un point qui est vraiment intéressant, que je, que je trouve super intéressant, on n'a pas le temps d'aller en, en détail là-dessus, mais qui est euh, diverse thinking. L'idée, très simple, c'est que toutes les décisions qui se passent sur euh, un tableau, dans une, dans une salle, ou bien qui se passent euh, sur, en plus, maintenant c'est encore pire, sur euh, un hangout, etc. Ce sont des discussions, la majorité du temps, qui n'ont pas donné la chance à des gens qui sont très introvertes ou bien à des gens qui euh, de réfléchissent de manière un tout petit peu plus lente, nous s'appelle le slow thinking, mais qui n'est pas du tout une mauvaise chose, hein. mais qui ont une autre façon de réfléchir, elles ont besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à quelque chose. Les des décisions techniques comme ça qui sont prêtes dans ce genre de meeting sont pas toutes pourries, mais sont beaucoup moins bien que si on donne l'opportunité à n'importe qui qui fonctionne un petit peu différemment, sur la faction de réfléchir aux, aux, aux trucs techniques, de pouvoir venir. Et ça, c'est génial d'avoir une PR, ça fait deux, trois jours, on a cette discussion concrète, chacun à son rythme, sur cette décision technique. Et en vrai, ça c'est une documentation fantastique. là C'est le premier le truc qu'on fait, pour quand on a un nouveau développeur qui arrive, c'est que voilà la liste des 10 ADR euh, qui sont importants, là on a une centaine, etc. 10, 10, 10 sur le système global, tu en prends... Euh, deux par jour pour ta première semaine. Et, et, et là, tu as une idée vraiment concrète de pourquoi est-ce qu'on est arrivé là, quels sont les challenges qu'on a essayé de résoudre. Un exemple, c'est ça. Hein. Vrai, ça peut être très, très, très court. C'est un exemple très court. Il y en a des beaucoup, beaucoup plus longs. Ça va être très technique. Quels sont contexte Comment Qu'est-ce qu'on va vraiment essayer de faire Je suis très visuel. Moi, le texte, ça marche que peu. Ou bien s'il y a un petit peu de couleur et tout. Alors, les diagrammes. Les diagrammes, c'est fantastique. Quoi. Là, on, là on, on peut regarder ce diagramme-là ça va nous prendre 10 secondes pour piger ce qui se passe, alors que ça aurait potentiellement pris 5 minutes à expliquer. Le problème, c'est que les diagrammes, de manière générale, ils ne sont pas maintenables. Il faut aller les retrouver dans Google Drive, euh, ou en, je ne sais pas quoi, pour rechanger quand il y a quelque chose qui change. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous pouvez aussi faire du code. En fait, vous pouvez écrire du code pour créer des diagrammes. Euh, là, c'est un exemple de mermaid, qui est un truc fantastique. ou ben, C'est le diagramme que je vous ai montré avant, c'est à ça que ça ressemble. Et comme c'est du code, c'est beaucoup plus facile à maintenir. En fait, vous pouvez même imaginer qu'en fait, ce bout de texte, il est généré d'autres choses, en réalité. Deux, typiquement, quels sont les listeners, les machins, peu importe, enfin, tout un tas d'informations. Et euh, mais ce qui est cool, c'est qu'en plus pour des codes review, euh, bah, c'est génial, parce que ça nous permet de dire exactement de ce, quand il y a de ça, de ça à ça. Et ben bah, en fait, je pense que pas ce qu'il faut. pas ce qu'il faut qu'il se passe. Trop, trop cool. Hop, on a ça dans, notre, dans nos édiens là, par exemple. Et puis après, on va régénérer euh, le diagramme. Euh, de manière très visuelle dans une documentation quelque part pour, pour, pour que les gens puissent consommer ça de manière un peu plus sympa que juste des, des lignes Mais c'est très simple à maintenir. Et c'est ça l'idée de super transition sur comment est-ce qu'on ouvre un petit peu le spectre de qui a accès à notre documentation. Là, sur les exemples-là, je vais vraiment aller plus rapidement, mais l'idée, c'est que tout, tout avoir dans GitHub, en vrai, c'est pas mal, mais il y a certains product managers qui n'ont pas accès, les équipes sales n'ont pas, pas accès, les supports n'ont pas accès. Ben, vous pouvez en fait publier des documentations pour, je viens de le dire, pour que ce soit accessible à tout le monde. Euh, et donc, il y a des deux outils. Moi, celui que je préfère, c'est MkDocs, MkDocs, euh, qui, en fait, grosso modo, prend plein tout un fichier fichiers Markdown et puis va, euh, va générer documentation web. C'est comme un truc de génération statique, comme Hugo, par exemple. Le problème, c'est, bah, est-ce que vous avez besoin de maintenir ces, tous ces fichiers Markdown, maintenant <rire> Chouette Ouais, duplication En fait, non. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment Extract, Transform, Augment. Créer des, des plugins MacDocs qui vont en fait récupérer votre code, lire les fichiers, les fichiers BIAT ou les fichiers Features, récupérer les résultats de tests BIAT, les chercher dans les annotations de code, etc. Faites des trucs comme ça, ça ne vous coûte pas beaucoup, et vous pouvez, avec des plugins MacDocs ou quoi que ce soit, créer, des, créer beaucoup plus de documentation. Ça, c'est un exemple de la documentation qu'on a. Vous voyez tous ces fichiers Features, là, tout ça, euh, que ce soit vers... Euh, Rouge, etc. Ça vient juste du fait qu'on est capable d'extraire tous les fichiers features depuis de plus, plusieurs microservices et d'avoir une documentation qui est trop cool, qui est un mix de fichiers manuellement euh, écrits, en markdown, et un mix de toutes les features très concrètes euh, qu'on se récupère à tous les microservices. Vraiment, en faites ça, c'est fantastique le, la quantité de temps que ça nous a permis de, de, de, de sauvegarder, de sommer. Un exemple encore mieux, enfin, en tout cas encore mieux, qui est aussi un petit peu plus, euh, un petit peu moins peut-être facile à mettre en place, c'est bah, les, les documentations, les diagrammes d'architecture. Ah, bah, Bonne chance pour regarder ça euh, de manière, euh, comment dire, up to date. Et ben bah, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bah, pff, non, non, non, nous, on va investir sur un truc qui est intéressant. qui a plusieurs aspects. Là, c'est notre, c'est euh, notre outil, c'est notre documentation d'architecture. Et en fait, vous voyez exactement tous les composants, euh, comment ils se parlent entre eux, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi notre outil de monitoring. De, de vraiment haute architecture. En fait, on voit vraiment où sont les requêtes. On voit du vert, du, du orange, etc. Quelles sont les requêtes qui sont là On a une histoire de layer aussi. Où en fait, on peut voir. On a tout un tas de systèmes d'événements de fin d'événement, pardon, d'événements qui vont entre services et tout, avec différents layers. On peut savoir quels sont les événements qui sont consommés par chaque chaque service. Et c'est très visuel. Et c'est beaucoup plus simple que de maintenir soi-même le un, un diagramme, euh, ou d'aller chercher dans le code de chaque service qui consomme quel événement. Quoi. Comment ça a été fait? En fait, nous, ce qu'on a juste écrit, c'est un fichier YAML avec un lien vers les ressources AWS ou les ressources Kubernetes, pour ce moment, les labels. Et on a fait un petit peu de code pour que ça. On a créé tout un framework SVG pour que ça affiche du coup, en fait, toutes, les, toutes, les, toutes les ressources, etc. Mais c'est une application React qui affiche les différentes boîtes, qui va chercher dans CloudWatch, l'API, donc Kubernetes. Donne-moi les, toutes les informations. On va aussi chercher dans le code. donne moi les code owners et tout pour savoir qui, qui gère ce service-là. Et c'est un exemple fantastique. Et c'est utilisé souvent et c'est à jour parce qu'on n'a qu'un fichier YAML. On a toujours besoin de le maintenir. Mais on imagine qu'il y a moyen, très facilement après, de faire en sorte que ce fichier YAML ou au moins une partie soit automatiquement généré. Trois minutes, on est, on est clairement, euh, on a le temps. L'Inters, c'est une code une intéressante. Grosso modo, la version courte, c'est qu'en fait, avoir un outil qui, qui, qui, qui, qui dit non ou qui se plaint quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une autre forme de documentation. Et c'est probablement l'une des meilleures. Pourquoi C'est parce que ça donne la, de, la bonne information aux, aux bonnes personnes au bon moment, même s'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait une documentation. Ça, c'est chouette. Alors, bon, les linters de code, je vais passer je vais me donner des exemples un petit peu plus intéressants. On a commence, nous, à Birdie, on commence à avoir des trucs où c'est des, des, des tables dans une base de données qui fait des centaines de millions de lignes. On ne peut pas faire n'importe quelle migration. Euh, parce que ça prend du temps, et surtout, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de requêtes par seconde, et en fait, une migration juste qui, qui est un petit peu bloquante, bah, ça pète tout. Euh, et donc, du coup, ce qu'on a l'option 1, hein, c'est de dire, bah, tiens, on va écrire ça quelque part dans une pull request checklist, ce genre de choses, ne faites pas de migration qui sont bloquées. Ou option 2, un peu plus, un peu plus cher, mais qu'on a pris, c'est de dire, bah, en fait, on se crée un petit linter qui va identifier, en réutilisant plein de trucs open source, mais identifier toutes les queries qui sont bloquantes, et dire, non, objection, trop, trop cool, ça nous a sauvé plein de, de, de, de revues qui n'auraient pas vu ça, et plein de downtime euh, au moins partiel grâce à ce truc-là. Et maintenant, on n'a plus besoin de dire à tout le monde, ne faites pas ça, parce qu'en fait, c'est un outil qui le dit. Et c'est trop cool. Même, même exemple, euh, un exemple similaire sur High Availability. Euh, on a besoin de faire en sorte que bah, du coup, tout est High Available. On a plein de services, qu'il y a au moins plusieurs versions de réplica de ce truc-là qui fonctionnent, etc. Et bien, ce qu'on a fait, option 1, c'est de dire « Ah, il y a tous les tech leaders, vous devez que ça de faire en sorte que ce soit available. » L'option 2, c'est de dire bah, « On a un recursion Script, quelque chose qui va en fait chercher toute la metadata dans Kubernetes, dire « Hey, il y a combien de réplicas de ce truc-là » Et vérifier avec une liste d'exceptions qui sont OK s'il n'y a pas de plus de réplicas. Et s'il y a une bridge, s'il y a un nouveau service qui n'est pas available ou quelque chose qui a changé, ça envoie une alerte. Voilà l'idée. il y en a plus, là, vraiment, c'est que vous pouvez aussi faire une, une dernière partie, une... une vous pouvez en fait faire du, du DDD, du Documentation Driven Design euh, pour réduire la quantité de choses que vous buildez qui sont en fait pas bonnes. L'exemple concret, c'est Terraform. L'une des raisons, d'après les auteurs, pour lesquelles ça a marché, c'est qu'en fait, ils ont passé énormément de temps, euh, des semaines, mais il me semble que c'était des mois à itérer sans écrire de code, juste sur un Google Doc et comment est-ce que l'expérience du développeur sera et comment est-ce que les, fonctions, les trucs fonctionnent. Et en faisant cette doc, d'abord, vous pouvez partager ça au client et faire en sorte que vous identifiez les choses les plus chiantes, le plus rapidement. Et il y a cette histoire de cost of change, qui fait que si le plus rapidement vous identifiez des requirements ou des choses, que vous avez, ou des problèmes auxquels vous n'y avez pas pensé, le plus rapidement vous l'identifiez, le moins ça coûte. Et je vous ai mis une référence aussi à ça. Maintenant tout wrap up, vraiment quatre choses. Ne documentez pas ce que vous n'avez pas besoin. Ne vraiment identifier les sources votre authoritative knowledge. Créer, récupérer l'information de ces, ces sources-là euh, et augmenter, augmenter les différentes sources of knowledge en les combinant, C'est l'exemple de Living, Documentation et le truc, euh, le truc web. et La, la meilleure documentation, c'est la bonne information au bon moment euh, dans la CI. Et euh, la documentation peut aussi être un super outil de design. Merci beaucoup. C'était super rapide. Et vérifiez ce livre. Merci, Samuel. La conférence bien intense et rapide, comme on a l'habitude. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de répondre aux questions en direct parce que la prochaine conférence va bientôt commencer. Par contre, je laisse le webinaire ouvert. Tu as quelques questions qui sont apparues à côté du chat. Je t'invite à aller les voir et soit tu réponds manuscritement ou oralement. C'est comme tu le souhaites. Je laisse le webinaire ouvert. Ça marche. Et juste question pour toi, du coup, euh, si je réponds de manière manuscrite, n'est-ce pas Est-ce que les gens qui s'en vont et qui vont voir d'autres confs euh, auront la réponse Ils auront la réponse. Je, ah. on, garde le, on peut garder la trace du chat. Ah non, je marche, ok, très bien. Ok, top. Merci beaucoup. Oh. <rire> Alors, ah, Le modèle C4, très très bonne idée. Alors, merci à tous ceux qui ont mis des liens. Alors, question Est-ce que l'inter sur l'immigration est open source Eh, très bonne question il me semble que oui. Oh là là, j'ai commencé du mauvais côté. Alors, euh, toujours pas de PSR pour standardiser la documentation. Ben bah non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est compliqué quand même. Hein. Je ne sais pas quel le. Quel format est-ce que PSR peut standardiser en réalité Est-ce qu'on est qu peut mettre qu peut standardiser des, des annotations de type euh, package, type domaine Je ne sais pas. C'est un peu compliqué parce que ouais, c'est euh, souvent lié un petit peu à votre domaine métier. Quoi. On m'entend encore. Bah ouais, c'était ça l'idée, c'est parce que je réponds. Euh, Est-ce qu'on a open sourcé nos outils Non, non, non, malheureusement. Par contre, ce que je peux faire, c'est que si vous voulez vraiment. Il enfin, faut que j'écris ça aussi. Si vous voulez vraiment, envoyez-moi euh... bon, un email. La raison pour laquelle on n'a pas open sourcé, c'est pour deux raisons. Il y a encore des trucs qui sont vraiment un petit peu spécifiques. Donc par exemple, pour le truc de migration, je viens de regarder, mais c'est on cherche les fichiers dans certains, certains répertoires de notre application, etc. Euh, donc vous, ça ne vous intéressera pas forcément, ou ça ne marchera pas directement. On n'a pas du tout envie pour le moment d'investir dans le supporté. Ce que je peux faire, néanmoins, c'est vous donner le code et vous le tweaker à votre, à votre convenance. Et là, moi, ça me va avec grand plaisir. Alors, C4, il faut que j'écrive, je, je me sens C4 est vraiment pas mal, effectivement. C4 est vraiment pas mal. C'est un peu prescriptif, quoi. C'est un peu prescriptif, mais j'aime beaucoup l'idée. Le seul truc, c'est que... En fait, on a regardé le tooling. Le tooling n'était pas trop, trop fou, fou, fou autour de ça. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir un truc qu'on puisse customiser de manière peu à notre sauce, voilà, toute la documentation qu'on a, qu'on a générée, la documentation web, euh, tout le, le, le diagramme d'architecture, il n'y avait, avait pas du tout de trucs comme ça dans... Euh, enfin, qui était autour de la galaxie du grosso modo des de, de, de modèles C4, et... et du coup, on n'est pas, pas parti dans cette direction, c'était un petit peu trop statique pour nous, pas assez vivant. Est-ce que c'est est un très bon challenge Est-ce qu'en fait, on n'aurait pas pu créer un truc autour, autour de ça Ça peut être une très bonne idée. Hum. Très bonne idée. Il faut que je réponde ça. La documentation chez Birdie, on l'a euh, générée avec MacDocs. MkDocs. Euh... Alors, ça fait peur au début, parce que... Euh... Ça fait peur au début, pourquoi <rire> Parce que le site est vraiment très moche. Mais en fait, si euh... je MkDocs matériel, il y a tout un tas ça, c'est beaucoup mieux, en fait. J'espère que tu es toujours là, euh, Amine, parce que je t'envoie juste des liens, ça peut faire très, très rude si jamais tu ne m'écoutes pas. Mais le deuxième, le deuxième lien, c'est vraiment un template beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sympa, avec la cherche, le recherche, le machin, tout un tas de UI qui te permettent d'avoir une expérience visuelle beaucoup plus intéressante. Et c'est super facile à mettre en place, en fait et du coup, on peut avoir les slides, et c'est tout, c'est tout, et je vais mettre les slides euh, sur euh, JoinDean. Cool, merci à vous, 34 personnes qui m'écoutent toujours, <rire> vous faites tout ce de super après-midi, et puis, euh, et puis, euh, et puis, à bientôt, on vous me bien. Merci.